oui. Vous mettez, ils mettent, elles mettent. Je répète les formes. Je mets, tu mets, il met, elle met, on met. Nous mettons, vous mettez, ils mettent, elles mettent. Attention, les consonnes à la fin des formes ne sont pas prononcées. On ne dit pas par exemple je mette non ou bien tu mettes ou ils mettent oui non ou bien ils mettent, non d'accord on prononce je mets tu mets il met ou bien ils mettent elles mettent On continue avec l'imparfait comme toujours pour avoir le radical de l'imparfait on va prendre la forme de la première personne du pluriel nous mettons et pour avoir le radical, on enlève le ons à la fin, la terminaison ons à la fin de la forme pour avoir notre radical met, m-e-d-t. À ce radical, on va ajouter les terminaisons de l'imperfait qui sont pour je et tu, a -I -S, pour il, elle et on, a -I -T, pour nous, i -O -N -S, pour vous, i -E z et pour il et elle au pluriel, a i e -N -T. Alors les formes de L'imparfait, les formes du verbe mettre à l'imparfait de l'indicatif sont Je mettais, tu mettais, il mettait, elle mettait, on mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait, elle mettait. Je répète les formes. Je mettais, tu mettais, il mettait, elle mettait, on mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait, elle mettait. Oui. attention à ne pas prononcer il mettait, oui, la forme de la troisième personne du pluriel il mettaient. Non, oui, ce n'est pas correct. Oui. c'est il mettait, elle mettait. Alors maintenant, on va voir les formes du passé composé. Le verbe mettre est un verbe irrégulier et c'est pour cette raison que son participe passé est aussi irrégulier. Donc le participe passé c'est mis, m i s. Et comment le verbe mettre n'est pas un verbe? En allemand, on les appelle rossien verbe, les verbes de déplacement et les verbes qui sont conjugués en général avec l'auxiliaire être, ce sont les rossien verbes. Mais le verbe mettre n'est pas un rossien verbe parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Oui? Alors, au passé composé, on dit J'ai mis. Tu as mis. Il a mis. Elle a mis. Mis. On a mis. Oui. Nous avons mis. oui, Vous avez mis. Ils ont mis. Elles ont mis. D'accord? Je répète toutes les formes du passé composé. J'ai mis. Tu as mis. Il a mis. Elle a mis. On a mis. Nous avons mis. Vous avez mis. Ils ont mis. Elles ont mis. Voilà. Oui, c'est aussi simple que cela. Les verbes suivants se conjuguent exactement sur ce modèle. Admettre, commettre, permettre, promettre, transmettre, remettre, etc. Par ailleurs, plusieurs expressions sont construites en français avec le verbe mettre. Exemple. Se mettre à faire quelque chose, mettre quelque chose en valeur, mettre de l'ordre dans quelque chose, etc. Alors maintenant, quelques exemples. Super Tu as mis de l'ordre dans la cuisine. Elle mettait souvent de jolis vêtements. Où est-ce que je mets les livres Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous Mouah.